Alors, bonsoir, c'est Nahid Rachet, alors depuis euh, San Diego... Euh, aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale Alors je la fais depuis ma chambre d'hôtel Et je la fais surtout avec la tête que j'avais Quand j'ai rencontré Frank Kern aujourd'hui Regardez j'ai les cheveux pleins d'huile Je suis pas maquillée ni rien du tout Et euh, j'étais avec ma tenue de yoga Parce que là cette semaine on est dans un Dans un coaching mais plus euh, corporel Comment augmenter Sa créativité, sa vitalité Son énergie par rapport à comment on traite son corps Donc en fait je vais vous Partager cette vidéo parce que J'ai vécu quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière, rappelez-vous que je vous avais dit, pendant que je marchais dans l'hôtel, j'ai vu une espèce de pancarte sur laquelle il y avait marqué « Frank Kern ». Alors, j'ai vu cette pancarte et je me suis dit « Waouh, c'est pas possible, il peut pas, ça peut pas être vrai, ça peut pas être Frank Kern qui est là, donc je suis allée, j'ai demandé, etc. » Et je suis allée à la réception, ils m'ont donné la salle, je suis allée vérifier où est-ce qu'il était exactement, et du coup, je suis tombée sur son, sur son assistant. Et son assistant, en fait, était ce qu'on appelle euh, un peu les voleurs de rêve, c'est-à-dire qu'il a certainement pas fait exprès, mais euh, à un moment donné, je vais vous le dire, vous donnez votre droit. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, c'est qu'à un niveau ou à un autre, vous avez donné votre droit. Et j'ai donné mon droit. Je lui ai accordé ce droit-là parce qu'il m'a dit, ah non, vous savez quoi Frank Kern est inabordable, il supporte absolument pas qu'on vienne l'aborder et d'ailleurs quand il fait des séminaires comme ça, il est tellement focus sur le contenu qu'il est, euh, il, il aime pas qu'on vienne le déranger ni le dérouter et en plus en ce moment ça se passe euh, euh, relativement, on est à court de temps etc donc franchement je vous suggère pas d'aller le voir vous risquez vraiment de de de, ruin, vraiment de ruiner toutes vos chances et je vous cache pas que sur le coup j'ai eu un peu peur il m'a un peu contaminé il m'a un peu déstabilisé En même temps, je lui fais confiance. Je dis, oui, pourquoi pas Je dis, ok, alors, c'est quest ce que vous me proposez Il me dit, donnez-moi vos coordonnées, votre numéro de téléphone, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, ok, et je suis partie, mais j'étais quand même pas à l'aise, comme quoi votre corps vous donne les messages, écoutez votre corps à ce moment-là j'aurais dû écouter mon corps mon corps m'a donné un signal très clair je, dis, mm, je suis pas très confortable avec ça j'ai ignoré ce message et j'ai quand même continué mon chemin, et qu'est-ce qui s'est passé pendant toute une semaine, je l'ai appelé relancé, well alors none absolument rien, c'était soit ah il est occupé, ah on, est, on travaille sur d'autres choses, ah j'ai pas eu l'occasion de le voir, ah euh, ça va pas être possible, et à la fin, il m'envoie un mail en me disant écoutez, j'ai essayé ça n'a pas été possible j'ai pas pu le joindre maintenant voilà ce que je vous propose euh, Envoyez ce mail à cette personne et peut-être qu'elle elle pourra faire quelque chose j'en ai pleuré de rage de colère contre moi même j'ai dit zut alors je sais qu'il y a des casseurs de rêves, je sais qu'il y a des voleurs de rêve et je me suis laissé berner si j'arrête pas de dire ça aux autres pourquoi et en fait je me suis vue glisser comme ça dans euh, dans, dans euh, euh, la victimisation j'ai commencé à me voir en victime ouais, pauvre de moi et après j'ai dit stop, maintenant ce qui t'arrive et ce qui arrive dans la vie d'une personne c'est super, maintenant il faut juste que tu saches quelque part que, que, que... il faut que tu en tires une conclusion la conclusion c'est que c'est une expérience plus jamais tu laisseras qui que ce soit dire qu'est-ce que tu es capable ou ne pas euh, euh, capable ou ne pas euh, être capable de faire quelque chose. Donc, j'ai fait le deuil en me disant, c'est pas grave. Everything is going be fine at the end. If it's not fine right now, it means that it's not the end yet. Et j'ai let it go. J'ai vraiment exploré cette loi que je vous ai parlé dans les lois du succès, la loi du détachement et du... Vraiment, je me suis détachée du résultat. Je dis, c'est pas grave. Et aujourd'hui, figurez-vous, je remarche dans ce même hôtel. Et je retrouve la pancarte, encore une fois, de Frank Kern. Et là, quand je la revois, je dis, première des choses, j'ai levé les yeux au ciel, merci mon Dieu, j'ai compris ma leçon, la probabilité pour que tu me remettes sur le chemin, elle est juste énorme, que je ne vais pas te décevoir. Je vais direct à la salle, je m'installe une heure dans le, le hall, et j'attends qu'il sorte. Et dès qu'il est sorti... J'y suis allée direct, et au fait, je suis allée le voir pour dire, il était en train de parler avec des gens, vous imaginez bien, il sort de la salle, ils étaient en plus en cours de mastermind, contrairement la fois dernière, c'était un bootcamp, et je vais le voir direct, il fait, hi Frank C'est comme si je le connaissais depuis longtemps, alors je ne le connais absolument pas. Et la manière dont je l'ai abordé, déjà, ça l'a un peu, il m'a regardé, il me fait, do I know you « Est-ce que je te connais ?» Je fais « No, but give me 5 minutes and you're gonna know me. » Et il a commencé à rigoler au fait. Je lui dis donne Deux-moi cinq minutes et tu vas voir que tu vas finir par me connaître. » Et donc je lui expose bon, mon projet, ce pourquoi je suis là aux états unis qu est -ce que, quel est mon rêve, que je suis venue modéliser des personnes ici, dans le but d'aider des gens chez moi, au Maroc, en Afrique, même dans les pays francophones, pourquoi pas. Et surtout, incarner ce que j'enseigne. Aujourd'hui, je dis des choses et j'aimerais pouvoir l'incarner. Et vous savez quoi Il a été tellement adorable. Bien sûr, donc j'ai rendez-vous avec lui demain à 10h. 10h, j'ai rendez-vous avec Franck Kern pour une modélisation. Et si lucky enough, je vais lui demander d'être mon mentor parce que moi je rêve de revenir avec au moins 5 ou 6 mentors parce que ça va me donner l'envol d'aller vraiment très très haut, très très vite. Et je voulais vous dire quelque chose ne laissez jamais jamais jamais personne vous dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou pas. La preuve, quand je l'ai laissé faire, je me suis retrouvée, j'étais à ça de me retrouver sans l'interview avec Frank Kern. Et heureusement que le bon Dieu en a décidé autrement et qu'il me l'a remis sur mon passage. Et j'étais, « When you want something, go and grab it. Period !» Comme disait Will Smith, « Tu veux quelque chose Va le chercher. Point à la ligne. » Et je vais vous dire qu'est-ce qui détermine finalement la réussite de quelqu'un. Aujourd'hui, je commence à avoir plein de gens, d'interviewer plein de gens. Il y a, vous avez un potentiel. Il est là. C'est sûr. Ce potentiel vous permet d'avoir des actions, de mettre en place des actions. C'est certain. Ces actions vous donnent du résultat. Et c'est ce résultat qui vient complètement changer votre système de croyance. Et quand votre système de croyance est complètement à un autre niveau, il n'y a rien il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Vous devenez inarrêtable. Je vous dis honnêtement, en toute humilité, moi, femme marocaine, dans un pays où je ne connais personne, je me sens pourtant inarrêtable. Voilà, c'était un partage que je voulais faire avec vous depuis ma chambre d'hôtel, voilà. Depuis mon ordi où je suis en train de préparer, d'ailleurs, voilà, l'interview la, la, de demain. Je sais que ça va être top, mais je ne voulais pas dormir avant de, voilà, de le partager avec vous. Et ça, ça là, c'était la tête que j'avais avec lui quand je l'ai rencontré. J'ai même pas pris le temps d'aller me changer ou de me maquiller. J'ai dit tant pis, je ne suis pas des vêtements, je ne suis pas euh, des cheveux bien faits, je ne suis pas le maquillage. Je suis ce que je suis, c'est-à-dire mon être, mon essence et c'est ça que je vais lui transmettre. D'ici là, prenez soin de vous. C'était de Rachet depuis San Diego. I'm so excited